Bonjour donc à, à tous et à toutes, euh, nous avons le plaisir de, de vous rencontrer aujourd'hui, alors de manière effectivement un peu particulière à, à distance, euh, mais dans le cadre de ces euh, portes ouvertes pour euh, vous faire connaître euh, un petit peu plus euh, l'Institut des droits de l'homme et euh, nous l'espérons vous donner envie de nous rejoindre euh, soit dès le Master 1, effectivement, euh, soit euh, en, en Master 2, soit en Master 1 et bien sûr ensuite euh, en Master 2. Donc, l'objet de, de ces portes ouvertes, ce sera de, de vous présenter en quelques mots un petit peu l'Institut, puis ensuite nos, formats, nos formations. Et puis, euh, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, euh, c'est-à-dire moi-même, monsieur Dizarevich, directeur de l'IDHL, nous avons le plaisir d'avoir avec nous euh, euh, Brune, euh, qui est une étudiante euh, de l'IDHL, qui était... Euh, euh, en Master 1 l'année dernière et qui termine son Master 2 cette, euh, cette année et qui aussi euh, pourra avec son œil d'étudiante vous euh, parler répondre à vos questions un peu particulières que vous auriez peut-être plus sur, sur, euh, sur le déroulement de, de, des formations, on pourrait dire Master 1 et Master 2. Donc euh, peut-être une présentation euh, d'abord un petit peu euh, de, euh, de l'Institut alors, voilà les intervenants de l'Institut des, des Droits de l'Homme. Donc, l'Institut des Droits de l'Homme est, est un institut euh, qui a été euh, fondé donc en 1985 il fait partie euh, du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales euh, de l'UCLI. De donc, dans ce pôle facultaire, il y a aussi la faculté de droit euh, et euh, l'IDHL. L'IDHL est, est un des instituts qui euh, imprime sa marque un petit peu particulière, sa spécificité au sein de, de ce pôle juridique. Donc, l'Institut des droits de l'homme est lui-même euh, une, une, un, un institut donc, euh, qui offre une formation euh, juridique, mais euh, avec une ouverture importante internationale et européenne, également avec une ouverture à la pluridisciplinarité et avec sa spécialité euh, phare, je dirais, le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant euh, les formations proposées euh, par euh, l'IDHL, puisqu'en acronyme on parle de l'IDHL, eh ce sont des formations qui sont euh, conventionnées avec la Faculté de droit Grenoble-Alpes, que ce soit euh, le euh, Master 1 ou les Master 1. À l'heure actuelle, donc, notre cursus, euh, en particulier Master, euh, se compose d'un Master 1 Droit des libertés, parcours droit international et européen, des droits de l'homme, dont j'aurais plaisir de vous parler un petit peu plus après, et de, euh, actuellement, un master 2, de droit des libertés, parcours pratique du droit international et régional des droits de l'homme. Et à la rentrée euh, prochaine, euh, nous euh, ouvrons un deuxième Master 2 qui s'inscrit lui aussi dans une forme de continuité du Master 1, appelé donc, mention toujours, droit des libertés, mais parcours Human Rights, Diplomatie, et un Master 2 qui lui sera enseigné en anglais. Concernant les deux masters 2, je laisserai en revanche André Dizarevich qui interviendra donc à la suite, vous parler plus particulièrement de ces masters 2, dont il assure la direction, en plus d'assurer la direction de l'IDHL. Concernant donc le, euh, les masters eux-mêmes et donc euh, le, euh, le master 1 euh, en particulier, euh, ah oui, peut-être avant de rentrer dans le détail de, de chacune des formations, une particularité encore de l'Institut des droits de l'homme, euh, c'est une volonté... Importante en ce qui nous concerne, d'assurer une proximité importante avec l'étudiant et notamment ces formations comportent chacune, pas pour celui qui va ouvrir en septembre puisque là on n'a pas encore de visibilité de ce point de vue là, mais pour le Master 1 et le Master 2 on va dire en activité, une quarantaine d'étudiants environ, ce qui permet à la fois d'avoir une diversité importante des étudiants tout en gardant une très importante là aussi proximité avec chacun d'eux. Je, je souhaiterais vous parler maintenant un petit peu particulièrement en ce qui me concerne du Master 1, euh, dont on devrait avoir euh, la diapo qui devrait euh, s'afficher à l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Ça sera plus facile de vous en parler. Donc, effectivement, il s'agit d'un master 1 euh, mention euh, droit des libertés, droit international et européen des droits de l'homme. Donc, comme vous le savez, euh, un master 1 euh, se déroule en une année, dans la continuité d'une licence. Et euh, pour euh, accéder à ce master 1, donc il faut avoir à euh, un minima une licence avec un profil, avec un cursus, euh, une formation juridique. Euh, avant de, de parler éventuellement des euh, détails, euh, je dirais, pour les conditions d'admission, peut-être parler en général déjà de, de ce Master 1. Alors, la particularité de ce Master 1, même si à vrai dire il en a plusieurs, c'est qu'il va aborder euh, la question des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui est, je vous l'ai dit, le, euh, le point phare de l'IDHL, mais euh, avec une triple dimension, euh, trois champs d'études juridiques, et là, c'est la, la particularité du master, euh, droit international, bien sûr, euh, droit du Conseil de l'Europe, également bien sûr, mais également droit de l'Union européenne. Donc ça, c'est la, la particularité importante de ce master qui permet une ouverture, on va dire, la, la plus large possible euh, de la question des droits de l'homme, du traitement de la question des droits de l'homme dans cette triple dimension. Cette formation juridique est également ouverte à la pluridisciplinarité. Euh, si vous accédez à ce Master 1, vous pourrez faire le choix de suivre par exemple un enseignement en anthropologie ou d'ailleurs, j'aborde le point suivant, euh, vous spécifiez plus dans un enseignement juridique déjà en langue anglaise et à ce moment-là, donc, il vous sera possible euh, de, de suivre un certain nombre d'enseignements, également deux enseignements donc, en, en, en langue anglaise. Euh, ce master 1 aussi euh, ouvre à la professionnalisation, c'est-à-dire que les cours proposés, si l'on reste toujours dans une approche généraliste de master 1 et, et d'ouverture à la fois à la recherche et à la professionnalisation, en tous les cas, il y a un certain nombre d'éléments qui euh, peuvent déjà euh, vous orienter dans une direction euh, ou une autre. Ce master 1, en plus euh, d'avoir bien, bien entendu les fondamentaux du droit international, du droit de l'Union européenne sur les questions des droits de l'homme, est enrichi de séminaires spécifiques, justement, à l'IDHL. Vous pourrez euh, déjà aborder des questions, euh, par exemple, comme bioéthique et droits de l'homme, religion et droits de l'homme, droit des minorités, droit humanitaire. Euh, je ne reviens pas sur l'enseignement optionnel. Et puis, enfin... Sur les points d'organisation et si l'on en reste encore sur l'approche à ce généralisme, euh, comme je vous le disais en introduction, c'est une particularité de l'IDHL et au niveau du masterin, nous recherchons donc la plus grande interactivité possible entre l'équipe pédagogique formée à la fois d'universitaires mais aussi de praticiens et euh, les étudiants. Alors, si vous voulez avoir le détail de, des enseignements, on pourra bien sûr en parler un petit peu plus à travers les questions, mais il suffit aussi de vous rendre tout simplement sur la page euh, du Master 1 d'IDHL où vous avez une présentation de l'ensemble des matières avec d'ailleurs euh, un, une présentation par l'enseignant lui-même euh, des euh, grandes lignes, on va dire, de son enseignement. Pour rejoindre en Master 1, je le disais, donc euh, avoir un niveau Bac plus 3 euh, minimum, hein, et puis ensuite, euh, les ouvertures, les, les inscriptions euh, pour cette année ne sont pas encore ouvertes, mais ça va être dans les jours à venir. Euh, C'est une inscription euh, sur euh, pour nous rejoindre donc sur dossier, on étudie votre dossier, avec euh, comme éléments, on va dire, principaux, euh, la lettre de motivation, très importante pour nous, euh, votre CV, le relevé euh, de l'ensemble des notes euh, post-bac. Donc voilà, je resterai à votre disposition par la suite si vous avez des questions euh, d'autant plus précises sur cette formation. Je laisse la parole à monsieur de pour vous parler du C Master 2. Oui, bonjour, comme j'ai été présenté, je vais tout de suite passer à la présentation de, du Master 2, ou devrais-je dire de la deuxième année du Master, puisque nous considérons et la première et la deuxième année du master comme un tout, comme une certaine cohérence et qui est une passerelle entre la première et la deuxième année. Cette deuxième année euh, du, du master euh, a changé d'intitulé et à partir du mois de septembre, ce master l'intitulé est pratique du droit international et régional des droits de l'homme. C'est justement pour pouvoir mettre l'accent sur la cohérence le suivi entre la première et la deuxième année. Ce master est un master qui est, disons, professionnalisant, ce qui veut dire que la grande majorité des étudiants de ce master, de cette deuxième année, optent pour effectuer des stages euh, ces stages-là sont effectués dans des organisations internationales, dans des associations, dans des ONG, dans des collectivités territoriales. L'IDHL, euh, qui a été créé comme il a été dit en 1985, euh, a un très vaste réseau de partenaires, ce qui nous permet de placer nos étudiants en stage. Euh, ceci dit, cela ne veut pas dire qu'un étudiant ne peut pas opter pour la recherche, c'est-à-dire d'opter pour euh, euh, euh, rédiger un mémoire. Mais il n'en reste pas moins que 90% de nos étudiants optent pour le stage, et le stage est effectué en France, en Europe, à Genève particulièrement, puisque Genève est la capitale de l'ONU, c'est là où se trouve aussi notre partenaire, partenaire privilégié, c'est-à-dire le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme. Et évidemment, il y a des stages qui s'effectuent se, aussi en Afrique ou en Amérique latine, puisque l'une des caractéristiques de cette deuxième année du Master, c'est la composition de, du Master de la classe, de la promo, qui... Euh, qui est très multiculturel, c'est-à-dire constitué de français, européens, africains, latino-américains, voire parfois de l'Asie centrale. Ce qu'il faut pour pour renforcer, vous avez pu remarquer donc que maintenant on appelle ce master, cette deuxième année, pratique du droit international et régional, c'est-à-dire qu'on met l'accent sur les pratiques et la professionnalisation. Ceci dit, il reste loin des matières qui sont théoriques, mais euh, cette pratique euh, ne se résume pas seulement à une présentation du droit ou l'application du droit ou l'effectivité du droit, elle essaie d'être élargie pour donner une meilleure compréhension du monde actuel, c'est-à-dire de l'international et du régional, à savoir des matières qui ne relèvent pas du droit comme par exemple à exemple la géopolitique, ou conflit et médiation. Euh, on rajoute au programme qui est conventionné avec la faculté de droit de Grenoble un module, vous pouvez le voir sur le PowerPoint, un module obligatoire, c'est-à-dire que nous complétons le programme conventionné par des matières qui sont spécifiques, très spécifiques à l'IDHL, et qui se résume au fait à pouvoir donner encore plus d'éléments, beaucoup plus d'outils aux étudiants dans la réalisation de leur stage et puis dans leur intégration dans le monde professionnel. Ceci dit, euh, il est clair que dans ce cadre-là, un voyage à Genève s'impose. Le voyage consiste à faire le tour des... De deux grandes organisations internationales, ça peut être le Conseil des droits de l'homme, ça peut être le Haut-Commissariat aux réfugiés, ça peut être la Croix-Rouge internationale, cela change d'année euh, en année. Euh, je suis donc prêt à, à, à voir toutes vos questions et essayer de répondre à vos questions, je m'arrêterai là, je voudrais dire aussi deux mots peut-être sur... Euh, un nouveau master, comme l'a annoncé ma collègue, c'est-à-dire un master qui est intitulé Human Rights Diplomacy, c'est-à-dire, euh, c'est un master qui sera euh, euh, réalisé entièrement en langue anglaise. Donc il faut avoir une très bonne connaissance de l'anglais, et c'est un master véritablement professionnalisant, avec des matières euh, pointues, et euh, on peut, euh, grâce à ce réseau dont je vous ai parlé de l'IDHN, nous avons déjà eu le consentement de plusieurs hauts fonctionnaires du Haut commissariat aux droits de l'homme à Genève, du Conseil des droits de l'homme, euh, du rapporteur spécial pour les minorités, rapporteur spécial de l'ONU, le directeur du département des organes des traités à Genève, le, le membre du staff de la présidente du Haut commissariat, Commissariat des droits de l'homme, Mme Bachelet, donc son bras droit, et d'autres professeurs éminents qui viennent d'Angleterre ou d'autres pays. C'est pour montrer justement que c'est un public qui est visé, c'est tous ceux qui veulent d'abord faire un master, une deuxième année de master en anglais, clairement, Deuxièmement, faire des stages dans des organisations internationales et qui se vouent justement à une carrière plutôt dans des organisations internationales ou ce que l'on définit aujourd'hui comme étant la diplomatie des droits de l'homme. Voilà, je m'arrêterai peut-être là et je donne la parole à Brune Béal qui est notre étudiante à leadership. Merci. Euh, bonjour à tous. Alors euh, simplement pour ajouter peut-être quelques mots euh, à, aux informations qui ont été données d'un point de vue plutôt interne d'une élève. Euh, moi je suis en, en deuxième année de heure actuellement. Euh, donc moi quand j'ai intégré le euh, quand j'ai intégré le master, il en existait que enfin, il n'existait qu'un module, donc du coup moi j'ai fait celui qui s'intitule Pratique des droits de l'homme en deuxième année là je suis en train de le finir et je m'apprête à entamer mon stage euh, bah, simplement pour euh, pour répondre déjà à certaines questions par rapport aux étudiants, euh, c'est vrai que quand on sort du euh, parcours scolaire français qui euh, sur, en, en licence, on a pu faire un peu droit européen, un peu droit international, mais le concept des droits de l'homme est un peu flou, donc c'est vrai que le master, euh, moi, je l'ai trouvé extrêmement pertinent de par euh, l'aspect concret en fait qu'il apporte à cette dimension des droits de l'homme dont on entend parler à tort et à travers de, de par euh, plein de vecteurs, et qui prennent un vrai sens parce que euh, dans le master ils sont abordés dans un aspect plus... Euh multidimensionnel en fait, et de par la multitude de cours qu'on va avoir, assez différents et à chaque fois très pointu très précis, ça nous apporte une vision supplémentaire, toujours en lien bien sûr avec les droits de l'homme et plus généralement aussi avec le droit international et également avec les relations internationales. Donc en fait ça forme un tout après qui devient au fur et à mesure des mois de notre formation beaucoup plus cohérent et qui nous aide aussi à se rendre compte quel peut être le pouvoir d'action des organisations dont aussi on entend beaucoup parler et on connaît pas forcément euh, les, les implications. Et euh, donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé très intéressant, cet, cet aspect multidimensionnel, mais aussi la richesse de notre promotion en tant que telle. Donc, sans même parler des enseignements, mais euh, juste la, la, la composition de notre, notre formation est très, très internationale. Donc, on est amené à traiter le sujet avec des personnes qui, pour une fois, ne sont pas françaises et ça apporte une richesse... Euh, une richesse inouïe en fait au débat qu'on peut avoir en classe, au débat qu'on peut avoir dans les multiples travaux en groupe qu'on a à faire, donc ça aussi c'est très très formateur de devoir travailler avec quelqu'un qui n'a pas su forcément la même formation que nous et qui a de fait des repères différents que les nôtres, des façons de travailler différentes et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux de groupe à faire au fur et à mesure de ces années-là, donc ça complète en fait notre formation parce que ça nous apprend à travailler avec des gens au même titre qu'on serait amené à travailler dans le milieu professionnel avec des collaborateurs qui sont peut-être issus de milieux différents. Et donc ça, c'est très intéressant. Et puis, en fait, on a quand même un emploi du temps assez chargé qui nous permet de rester toujours dans une dynamique, au début, assez intense, et puis en fait, on prend le pli, hein, forcément. Mais euh, c'est une dynamique qui, est, euh, qui, euh, qui, en fait, nous apporte une certaine rigueur, une certaine capacité d'adaptation, une certaine capacité aussi de... de eh ben de, de devoir répondre des choses dans un temps imparti, alors même qu'on sort de la fac, et en France, la fac, bon ben voilà, il y a des cours qui sont facultatifs, des cours qui sont obligatoires, mais chacun trouve un petit peu son rythme, là c'est un rythme beaucoup plus soutenu, et qui en fait nous apprend à, à justement suivre à cette dynamique, là trouver ça très formateur aussi, et puis... Et puis après, bah, que ce soit pour le stage ou pour la recherche, euh, bon, bah, vous avez bien sûr le temps pour faire cette décision-là, vous avez déjà toute la première année pour décider. Et puis aussi, en fait, on se rend compte que moi, pour ma part, j'ai choisi le stage et en fait, j'ai l'impression d'avoir quand même fait euh, modestement une initiation à la recherche de par justement les travaux écrits que j'ai dû rendre, de par les dossiers que j'ai dû élaborer, qui m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier, euh, encore une fois modestement, mais à la recherche. En tout cas, euh, au réflexe à adopter dans une démarche de recherche scientifique. Voilà, c'est tout. Merci, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors peut-être avant que des questions euh, arrivent, en attendant, euh, pour terminer un petit peu sur cette pré présentation, euh, conclure un petit peu sur les, les forces. Alors les forces de l'IDHL, on en trouverait un, un grand nombre très certainement, mais on va dire sur les forces euh, principales, euh, on, on a pu euh, déjà l'évoquer euh, avec André Dizarevich. Euh, Notre première force, si tant si est euh, qu'il faille euh, les, les classer peut-être, c'est une expérience de 36 ans. Euh, expérience de 36 ans euh, à la fois dans la formation, la pédagogie, l'enseignement et puis effectivement une expérience qui nous a conduit progressivement à euh, établir euh, je dirais un réseau, mais je crois que je dirais plutôt des réseaux euh, qui permettent à la fois, on a parlé de la possibilité des stages, mais aussi pendant la formation et eh bien de vous proposer euh, des conférences euh, animées euh, éventuellement par des professionnels donc c'est effectivement cette expérience euh, de plus de 30 ans on va dire, qui euh, est, est une des forces de l'IDHL et qui nous permet un enseignement euh, qualitatif, nous semble-t-il, sur euh, la pédagogie, mais sur le fond et sur l'offre qu'on peut, qu peut vous faire. La force 2, peut-être, euh, au niveau... Alors, j'allais dire, ça découle, puisque je l'ai évoqué justement, euh, les, euh, les 30 ans d'expérience, on va dire, conduisent effectivement à, à ce niveau, euh, à ce réseau, je disais, ces réseaux, à la fois euh, réseaux euh, nationaux et réseaux internationaux la... la ouais. Et euh, par rapport à notamment aussi l'expérience qu'on qu qu vous euh, propose, euh, auquel on, on veut euh, vous faire bénéficier, euh, au niveau de l'équipe, alors l'équipe enseignante, bien entendu, l'équipe pédagogique, mais aussi euh, euh, notre secrétariat, notamment Madame Lefort sans, sans vous vouloir la citer, euh, l'assistante euh, de direction de l'Institut des droits de l'homme, qui joue un rôle fondamental là aussi euh, dans euh, le relationnel. Euh, il y aura entre l'équipe pédagogique et les étudiants. Donc euh, voilà également euh, en, en termes de proximité, on va dire ce que l'IDHL peut, peut également vous offrir. Alors, le, le slide ne prévoit peut-être pas une force 4, mais je vais quand même l'évoquer, puisqu'elle euh, a été un petit peu évoquée, mais c'est important d'y revenir. Euh, L'ouverture internationale et européenne de l'IDHL conduit euh, aussi à avoir toujours euh, souhaité un public étudiant, que ce soit au m 1 ou au m 2 euh, très, très ouvert, très diversifié, euh, qu'il s'agisse bien sûr de, de diversité euh, géographique, ça a été évoqué, mais aussi éventuellement en termes de, de parcours, euh, c'est-à-dire que ceux qui nous rejoignent en masterin sont des étudiants juristes, mais euh, les parcours, des moments un petit peu atypiques, euh, peuvent être des parcours qui peuvent conduire aussi euh, à l'IDHL euh, à partir du moment où il y a une motivation où il y a des éléments euh, dans le cursus qui bien sûr le, le, le permettent. En tous les cas, nous restons ouverts à, euh, dans une certaine mesure, étudier en tout état de cause euh, les parcours qui pourraient apparaître un petit peu atypiques aussi. Voilà, je vous remercie, c'était mes derniers mots. Euh, Merci, euh, je voudrais seulement ajouter encore deux éléments. Euh, le premier, c'est euh, que je reprends... Le, la main euh, sur la présentation de la deuxième année du master c'est que euh, il y a hebdomadairement c'est-à-dire tous les vendredis l'IDHL dans ce cadre de la deuxième année du master organise des conférences ces conférences sont animées par des personnes des professionnels de terrain ou des diplomates ou des hauts fonctionnaires des organisations internationales Donc, chaque vendredi il y a quelqu'un d'Amnesty International, du au Haut Commissariat aux droits de l'homme, du au Haut Commissariat aux réfugiés, et j'en passe, qui viennent, qui présentent leurs organisations, mais qui parlent de l'actualité du, du combat pour les droits de l'homme. Mais c'est aussi une occasion pour les étudiants d'échanger avec des, des gens très très compétents, et c'est une piste pour obtenir éventuellement un stage. Deuxième euh, élément, c'est euh, le fait que l'IDHL existe depuis plus de 35 ans fait qu'un réseau s'est constitué. Et ce réseau, ce sont des anciens IDHL étudiants qui ont maintenant occupent des postes importants, que ce soit en France, ou que ce soit à l'étranger, ou que ce soit dans des organisations internationales. Donc Quelque part, nous puisons nos, nos forces aussi sur euh, les étudiants et étudiants qui ont quitté notre master il y a quelques années et qui maintenant, euh, à, quand on va à Genève, à l'ONU, on tombe toujours et on sait qui, qui, c'est-à-dire, ou au Conseil de l'Europe, ou dans d'autres organisations régionales, nous avons quand même un réseau d'étudiants qui ont réussi leur master et qui occupent aujourd'hui des, des postes vraiment euh, de très grand niveau. Euh, pour euh, ce qui est des, des questions, je vais lire la question suivante. C'est de Emma Udo qui dit Quel niveau d'anglais est requis Demandez-vous un certificat officiel ré, euh, attestant le niveau de langue Alors, je ne sais pas de laquelle, pour quelle année du master vous faites la demande si c'est pour euh, éventuellement le master 2 qui est complètement en anglais. Là, il faut avoir un certificat officiel et je ne veux pas me tromper, mais je pense que notre exigence est de niveau du C1 dans les tests. Et là, pour cela, il le faut. En ce qui concerne la deuxième année en français, il est clair que connaissances de la langue anglaise est un handicap justement dans le domaine des droits de l'homme qui est lié donc aux organisations internationales, régionales, diplomatie, droit, cabinet d'avocats et ainsi de suite. Donc il faut avoir au moins un certain niveau. Il est, il est clair aussi que lorsque nous étudions les dossiers de demande de des candidatures. Nous regardons aussi de près, notamment pour les étudiants en deuxième année du master, si euh, leur, euh, leur fouet d'intégrer le, la deuxième année est lié euh, à un certain engagement dans le combat, dans la défense, dans la promotion des droits de l'homme. Donc euh, ceux qui, par exemple, ont déjà euh, certaines expériences dans des ONG, dans des associations, etc. Eh bien, ce, ce dossier plutôt, euh, plutôt sera euh, évidemment accepté avec toutes les conditions et les critères d'ordre académique. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu, euh, Emma, mais vous pouvez toujours euh, reprendre et poser la question. Et puis il y a une autre question, euh, avez-vous des étudiants qui ont mis en place des projets de VIA et ou VIE durant leurs études Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cela, Sandrine Peut-être Alors peut-être je voudrais juste compléter la réponse précédemment sur l'anglais. Tu as parlé effectivement des M2. Pour le M1, peut-être une précision par rapport à la question du niveau d'anglais euh, il n'y a pas de en M1 de niveau d'anglais euh, académiquement exigé. Euh, tout dépendra effectivement euh, le, la suite du le M2 qu'on souhaiterait qu choisir. En tout état de cause, un niveau d'anglais à l'heure actuelle est, est toujours quelque chose de, de nécessaire, mais pas académiquement à un niveau exigé pour l'entrée en M1. Par contre, et là il y a des précisions à donner, euh, je vous ai parlé tout à l'heure d'un module possible en anglais en M1 Soit on prend le module, soit en anthropologie. Il est évident que si on veut choisir le module en anglais, il faut d'ores et déjà avoir un bon niveau en anglais. Sinon, on ne peut pas arriver à suivre. Autre précision en M1, en revanche, c'est au deuxième semestre, il y a un cours euh, de euh, d'anglais juridique, qui est un cours de perfectionnement de la langue anglaise. Donc, on considère en M1 que, bien entendu, arriver avec un bon bagage d'anglais, c'est quelque chose d'important. Mais j'allais dire pratiquement pour toute activité professionnelle à venir à l'heure actuelle. Mais il y a encore un temps un petit peu de perfectionnement possible de cet anglais en cours de M1 à travers certains cours qu'on peut suivre ou à titre personnel, j'allais dire, on considère qu'il y a encore une, une marge de progression de l'anglais pour éventuellement en M2 être d'autant plus à l'aise. Voilà ce que je voulais rajouter sur le, sur le niveau d'anglais. Euh, alors, les VAE, v... est-ce que ce n'est pas des validations euh, par acquis professionnel Est-ce que c'est ce que vous voulez je, croyez... je crois que c'est les services volontaires à l'étranger, enfin, c'est de volontariat internationaux. Il me semble, ah, je, je crois que c'est ça. Alors, on n'est pas du tout sur le même registre. Euh, en ce qui concerne, alors, effectivement, pour le M1, euh, si vous voulez, est, euh, un, une, on est dans le cadre d'une formation. Donc, l'exigence pour euh, entrer dans le M1, c'est d'avoir une licence. Euh, ensuite, si c'est ce que euh, Brune pré précise effectivement, euh, voilà, vous êtes un étudiant en fait quand vous êtes inscrit euh, en M1. Donc euh, voilà, c'est une formation universitaire. Donc euh, je ne suis pas forcément sûre que ça se cumule l'un et l'autre. Hein, voilà, il faudrait approfondir un petit peu plus les, les conditions dans ce cas-là. Mais jusqu'à présent, en tous les cas pour le M1, je n'ai pas eu cette situation. Merci. Ce euh, que je peux dire... Euh... Juste rajouter qu'il qu y a de plus en plus d'étudiants qui euh, proposent d'effectuer de, de, un service civique euh, dans le cadre et donc ça c'est accepté au niveau de notre université et de nos universités partenaires pouvez faire un, un service civique euh, dans le cadre de, des, des stages. Je vais continuer à lire les, les, les questions, donc euh, « Bonjour, privilégiez-vous les étudiants de l'UCLI pour le M1 ou les étudiants d'autres universitaires en toute leur chance ?» Ça c'est une question pour Sandrine. Oui, merci. Euh, alors, il euh, n'y a pas de privilège particulier, ce qui va euh, faire, euh, j'allais dire, euh, la différence ce n'est pas l'origine, je dirais. Il se trouve que les personnes qui éventuellement ont suivi une licence à l'UCLI connaissent notre milieu et dès lors connaissent le cadre général. Mais ensuite, ce qui va faire la différence, c'est votre motivation, pourquoi vous voulez rejoindre le Master 1, le niveau, le parcours académique, bien entendu, votre motivation, votre CV et pourquoi vous voulez faire le M1. Donc. Euh, j'allais dire, ni privilège, ni non privilège. C'est pas un critère qui va être pris en considération euh, ni d'exclusion, ni d'inclusion automatique, je dirais. Le M1 est ouvert à tout le monde, quelle que soit l'origine universitaire, bien entendu. Et euh, ce que l'on recherche en inscrivant euh, les étudiants en M1, c'est, j'allais dire, leur intérêt. C'est-à-dire que leur intérêt, c'est d'avoir réfléchi à une formation, c'est d'être armé pour suivre cette formation, c'est d'en avoir la motivation et ensuite la provenance. Euh, voilà, ce n'est euh, pas, pas un critère ni inclusif, je le disais, ni exclusif, bien entendu. À titre d'illustration, je pense que cette année, sur notre promotion, sur une cinquantaine d'élèves, dans mes souvenirs, on est, il y en avait peut-être 4, 5 qui venaient de l'UQRI, ce n'était pas mon cas par exemple, et, et voilà. Donc, ce n'est pas je confirme votre propos, effectivement, Brune. Si on prend le M1 de cette année, euh, je crois que le nom de l'UCLI, c'est à peu près 5, 6 peut-être, sur une promotion de 37 cette année en Master 1. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est euh, un point d'entrée, mais bien entendu que ce n'est pas le seul et, et ça n'a surtout pas vocation à être le seul. Euh, je vous remercie, donc euh, je voulais seulement revenir sur la, cette question pour dire que, évidemment, tout étudiant avec tous les critères, s'il répond à tous les critères, il sera bien évidemment admis en première ou en deuxième année et que, encore une fois, je répète, nous avons des étudiants qui nous viennent d'un peu partout et euh, au-delà d'un peu partout en France, c'est aussi les quatre coins du monde des, des, des continents. Peut-être qu'il euh, faudrait peut-être souligner encore une chose que l'on a un petit peu négligée, c'est-à-dire que quand vous intégrez le mas... la première année du master, vous pouvez aussi candidater pour un, une mobilité Erasmus+ ou pour être inscrit dans le cadre d'un double diplôme avec l'université de Padoue. La sélection donc se fait au cours de votre première année d'études et vous intégrez ces deux processus euh, en deuxième année du master. Donc, soit vous faites une mobilité Erasmus+, c'est-à-dire que vous, vous allez à Padoue et vous suivez des cours euh, à Padoue au semestre 1 de la deuxième année, soit vous vous inscrivez en double diplôme, qui est délivré donc par l'Université de Padoue et par notre partenaire des Grenobles, comme, comme tout diplôme conventionné. Donc c'est voilà une offre que l'on fait grâce à cette coopération et partenariat qu'on a avec le Centre des droits de l'homme de l'Université de Padoue. Ça c'est quelque chose de très attractif, ce qui euh, en termes de réciprocité, cela veut dire aussi que nous accueillons deux, trois, l'année prochaine il y aura quatre étudiants qui nous viennent de euh, l'université de Padoue, et ça ne fait que euh, renforcer ce, ce, cette multiculturalité qui existe dans le cadre de nos masters. Donc voilà, je voulais euh, préciser cela. Euh, euh, une autre question bonjour, est-ce que si on fait une licence scientifique on peut intégrer le master là je ne, je dois vous dire que parmi les critères et les conditions d'admission il n'est pas nécessaire d'être juriste, vous pouvez relever une licence soit de juriste, soit de sciences politiques, soit de sciences humaines. c'est déjà intégré dans les documents euh, que l'on a pu signer avec Partenaire. Donc, licence scientifique, je ne sais pas en quel terme vous parlez de licence scientifique. Est-ce que c'est scientifique des matières dures, euh, physique, biologie, etc. Ou c'est des sciences humaines. Dans ce cas-là, évidemment, vous pouvez euh, postuler pour euh, notre master. Je répète encore une fois, il s'agit évidemment de du parcours académique qui est évalué, mais aussi de votre, votre désir, votre parcours de tous les jours dans le domaine des droits de l'homme qui compte aussi. Peut-être juste pour compléter, André, par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur le cursus préalable. Alors, effectivement, si la question c'est euh, science euh, scientifique euh, dure, si vous avez une licence de biologie, voilà, ça sera pas possible, soyons, soyons clairs. Par contre, effectivement, il peut y avoir des, des parcours un peu particuliers. Par exemple, on a pu accueillir, mais là aussi, ça n'a rien d'un principe général. C'est un dossier qui sera étudié au cas par cas. Éventuellement, une formation plus en, en école, admettons, de commerce, mais avec une particularité droit international, droit humanitaire, dans cette formation préalable, notamment, par exemple, en, en, en école de commerce et on va étudier le dossier hein. euh, ensuite il y aura un certain nombre d'éléments par contre il est vrai que si euh, vous avez une licence de biologie non effectivement vous ne pourrez pas rejoindre euh, non pas que vous n'avez pas un bon niveau en général bien entendu mais il y a quand même des prérequis pour pouvoir accéder ensuite au master 1 et puis surtout être dans de bonnes conditions pour pouvoir l'obtenir. Et donc autant il peut y avoir un certain nombre de, de mises à niveau sur une matière ou une autre, autant si on n'a vraiment aucune formation d'une nature juridique, même si ce n'est pas une licence en droit autant stricte, strict, là en revanche ça, ça, pourra, ça ne pourra pas être possible. D'accord, merci. Donc, il y a une autre question. Demandez-vous une moyenne en particulier Donc, moi, je peux parler pour la deuxième année du master. Je pourrais vous dire, plus votre moyenne est bonne et élevée, vous avez plus de chances d'être accepté. Mais encore une fois, je souligne ce que je viens de dire il y a deux minutes, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment le dossier. Il n'y a pas que cette dimension académique, parce que même si votre moyenne n'est pas mirobolante etc., mais vous avez fait preuve d'engagement dans le domaine des droits de l'homme, vous, vous avez travaillé en tant que bénévole, etc. Ça, ce sont des aspects qui nous intéressent beaucoup, beaucoup, et qui nous montrent que vous êtes vraiment mordu et que vous voulez continuer dans ce domaine. Par conséquent, nous devons, et nous le faisons, nous évaluons chaque dossier en fonction de tous les critères, de tous les aspects, et pas seulement les aspects purement académiques. D'ailleurs, pour, la, pour le, le, la deuxième année du Master, euh, nous ne recrutons pas, nous n'acceptons pas des candidatures que sur euh, le dossier, euh, notre pratique, c'est de convoquer les étudiants, d'avoir un échange, de voir un petit peu ce que les étudiants pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, etc. Ou alors par téléphone. Euh, vu la situation sanitaire, ce sera plus en présentiel, mais il se peut que justement dans des cas particuliers, nous appelons, nous, nous organisons des rendez-vous de, de téléphoniques ou euh, par euh, live, euh, exercise ou Teams. Euh, C'est comme ça qu'on qu qu essaye de, de répondre à vos questionnements et d'évaluer votre dossier, votre personnalité. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question Alors, concernant euh, le... Ah, pardon, bon, oui. oui. Allez-y, allez-y. Allez ah, merci. Voilà. juste rappeler aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ne viennent pas du cursus français, donc en fait, rien que ça, déjà, ça ça enlève un petit peu de la pertinence à regarder juste les notes, vu qu'on ne vient pas tous des mêmes formations, on ne vient pas tous des mêmes pays, donc de fait, on ne regarde pas que nos notes, vu qu'on c'est pas réellement comparable. On n'a pas forcément tous été euh, évalués de la même façon les années antérieures, donc euh, ça, ça peut vous rassurer aussi. D'accord, merci. Oui oui, effectivement, il ne pas avoir de, de blocage sur ces questions de, de notes. Euh, le dossier est véritablement apprécié dans son ensemble. On comprend, on peut aussi tout à fait comprendre, parce que des c'est la question, voilà, j'ai eu une rupture dans mon cursus universitaire pendant un an, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Et puis, je suis même à la rigueur entrée un peu dans la vie professionnelle pendant un an. Puis, bon, finalement, je me suis dit, on va être très, très attentif à chacun de ces parcours. Et effectivement, les, les contacts personnels, alors, on peut favoriser le bien entendu ou la visio, eh bien euh, euh, voilà, vont être des, des éléments euh, éclaircissants pour nous et l'ensemble sera véritablement euh, apprécié. D'accord. Alors on va continuer avec les questions. Euh, Constance qui demande, pouvez-vous expliquer davantage le lien de l'IDHL avec l'Université de Grenoble Bon alors euh, c'est un lien qui est très fort et qui date déjà, euh, c'est une coopération, un partenariat où, où euh, nous essayons de travailler ensemble, de formuler ensemble le programme des premières et des deuxièmes années, mais ce que nous essayons de faire, et je crois que ça a été réalisé, c'est que chacun des partenaires préserve son identité et sa spécificité. Ça, c'est très important. Donc, oui, on a un cadre commun académique, programme, matière, cours, ainsi de suite. Mais, euh, par exemple, je vous donne un exemple, en deuxième année du master, il y a une unité d'enseignement, au semestre 2, qui est entièrement IDHL et qui sera entièrement Grenoble. Le deuxième aspect que je peux souligner, c'est que nous entretenons de très bonnes relations, ça veut dire que nous essayons d'accueillir de, des professeurs de Grenoble qui viennent soit pour un cours complet, par exemple, en, deux, en deuxième année, les fondements philosophiques des droits de l'homme, c'est un cours qui est dispensé par quelqu'un qui nous vient de, de Grenoble. Et de temps en temps, nous aussi, on on voyage à Grenoble pour intervenir, soit dans des cours ou alors on organise des séminaires en commun. Et actuellement, je crois qu'il y a un séminaire qui doit s'ouvrir, mais vraiment dans les jours qui suivent, et c'est un séminaire organisé à Grenoble, mais euh, avec la participation de l'IDFL, avec le logo, etc., pour bien montrer que ce partenariat est vraiment sain et solide. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Il y a eu un moment où on a même organisé un voyage ensemble à Genève entre les étudiants de l'IDHL et les étudiants de Grenoble. Bon, pour l'instant, voyage, euh, ce n'est pas d'actualité par rapport à la COVID. Peut-être juste pour, pour compléter euh, André euh, si au cas où il y avait euh, cette dimension-là à la question. En revanche, pour les étudiants eux-mêmes, euh, tous les cours se déroulent euh, évidemment à Lyon, euh, à l'IDHL et euh, les examens aussi. Et euh, effectivement, je en particulier pour le M1, il y a un partenariat et en même temps euh, une identité, bien entendu, et une autonomie. Euh, relativement forte, bien entendu, du, du Master 1, du point de vue de l'organisation elle-même, je dirais, au quotidien, euh, et euh, même euh, du point de vue de certaines spécificités, bien entendu, d'enseignement. Donc, du point de vue, euh, par contre, l'étudiant, d'un point de vue purement administratif, il est étudiant de l'IDHL, mais il est aussi étudiant euh, de l'UGA, donc de l'Université euh, Grenoble-Alpes, ce qui fait qu'il a une forte étudiante euh, de l'Université Grenoble-Alpes, et que dès lors, comme tout étudiant de n'importe quelle université française, eh bien cela lui donne le statut d'étudiant d'université publique, l'accès aux bibliothèques, un certain nombre de financements, etc. Donc c'est aussi ce partenariat qui nous permet d'offrir aux étudiants des diplômes bien sûr reconnus et un statut d'étudiant comme n'importe quel autre étudiant en France. Merci. Euh, on va continuer avec les questions. Il y a une question qui est la suivante comment s'organisent les cours en ligne pendant les confinements Alors là, je vais laisser euh, ma collègue Sandrine vous expliquer parce que elle est, euh, elle est beaucoup euh, plus euh, impliquée dans, dans ces cours en ligne. Alors, euh, on, on va faire en deux temps, je dirais. Euh, L'année dernière, quand il y a eu le, le confinement, on va dire, d'urgence, euh, nous avons euh, assuré la continuité, euh, j'allais dire un peu avec les moyens du bord, comme tout le monde, mais je crois que nous l'avons assuré, euh, notamment euh, par euh, la plateforme Moodle pour avoir des échanges avec les étudiants euh, et par euh, ce type de continuité-là. Nous sommes organisés euh, pour cette année, l'été dernier, parce qu'on on pouvait anticiper des difficultés. Et donc, dès le, le 2 novembre, à partir du moment où les cours en présentiel n'ont plus pu être possibles, nous avons pu faire des cours jusqu'à la Toussaint en prévoyant des très grandes salles euh, par rapport à nos effectifs. Et donc, depuis début novembre, on va dire jusqu'à début février, où aucun cours en présence ne pouvait avoir lieu, euh, les cours ont eu lieu, on va dire, à 70% du temps, en visio donc par le système Teams et puis 30 du temps équivalent pour en présence a correspondu ce temps à des documents déposés par les enseignants permettant donc aux étudiants donc d'avoir des éléments écrits pour compléter l'ensemble de ces visios euh, la disponibilité de notre équipe enseignante, euh, j'allais dire, c'est d'autant plus prouvé dans ces circonstances avec une disponibilité aussi de, et de, de chacun d'eux. Donc voilà, 70% des cours se sont poursuivis en visio avec des adaptations pédagogiques. Propre à chacun des enseignants. Mais nous avons même euh, euh, pu, euh, euh, puisqu'il y a un certain nombre de séminaires dans nos enseignements, eh bien, euh, faire en sorte que les séminaires euh, se déroulent quand même avec des exposés présentés à l'oral, en adaptant le temps, en adaptant les méthodes. Euh, mais nous avons souhaité que cela puisse durer. Et depuis le début février, avec le retour partiel euh, en, en présence, alors je vais vous parler du, du Master 1 en particulier, il se trouve que nous avons deux TD en Master anglais et politique de l'UE, qui ont pu se dérouler en présence. Pourquoi Parce que nous avons déjà deux cours, deux groupes, donc il s'agissait de groupes de 18 étudiants. Les CD ont pu se dérouler à partir du début février. Et pour les cours magistraux, alors nous avons mis un système tournant, si j'ose dire, c'est-à-dire que nous avons organisé la chose que d'ici la fin de l'année universitaire si euh, les conseils gouvernementales restent en ce sens, chaque enseignant aura pu faire un cours en présent de sa matière de groupe, trois heures environ, pour permettre quand même, dans ces circonstances très particulières, que quand même chaque enseignant, au moins une fois, aura pu rencontrer euh, son groupe euh, d'étudiants. Donc euh, voilà ce que nous avons pu, euh, pu mettre en place, euh, avec en plus du côté, euh, j'allais dire, le côté enseignement, mais une attention particulière euh, à nos étudiants euh, par rapport à éventuellement certaines difficultés euh, de suivre euh, ces cours en ligne et même de difficultés plus générales, je dirais, donc une écoute particulière avec un système d'entretien particulièrement euh, euh, plus nombreux euh, dans ces circonstances. Dans ces, dans ces je pense que j'ai répondu à la question. Sinon, si vous avez les mots, n'hésitez pas. Et pour rajouter euh, simplement quelque chose aussi, on a eu la chance, moi j'ai vécu les deux années en fait un peu euh, ben, coupées forcément, vu que je suis actuellement en M2, euh, on a quand même eu la chance d'avoir tous nos cette année, en tout cas, tous nos examens en présentiel. Et euh, ça, pour le coup, ça a été précieux parce que c'est pas du tout les mêmes conditions et puis il y avait aussi pas mal de problématiques d'inégalité si on ne les faisait pas tous en même temps, au même moment et, euh, et dans le même lieu. Et du coup, ça ça, été, ça, ça a pu être mis en œuvre aux deux semestres, premier nom, et second, et c'était c'était appréciable du côté des élèves, en tout cas. Brune, vous avez effectivement raison, vous parliez du M2, un mot sur le M1 et les examens. Les examens terminaux du M1 se sont déroulés en janvier, donc effectivement en présentiel, avec évidemment toutes les, les, les consignes sanitaires respectées au maximum. Et alors pour le M1, les deuxième semestre, bien sûr, les examens n'ont pas eu, encore lieu, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont également prévus en présentiel, dernière semaine d'avril, première de mai. Donc à ce stade, on, on, on organise également le présentiel pour les examens du deuxième semestre. Merci bien, je crois que tout a été dit sur cette question des, des cours en ligne. Euh, on passe à la question suivante. Existe-t-il des aides, des bourses Donc je vais répondre rapidement. Euh, bien évidemment qu'il y a des aides et des bourses. Euh, en ce qui vous concerne, je pense que vous devez savoir qu'il y a des bourses qu'on appelle des bourses CRUS, c'est-à-dire sur critères sociaux. Ça c'est la première catégorie des bourses. Il y a une autre catégorie de bourses qui est spécifique à l'IDHL justement parce que l'IDHL a obtenu une certaine notoriété, une renommée, ce qui fait qu'il y a une fondation qui passe par la Fondation de France qui octroie des bourses mais à des étudiants étrangers. Donc tout étudiant étranger qui de toute façon, n'aurait jamais pu euh, venir en France et poursuivre des études au niveau du, du master. Grâce à cette bourse depuis des années et des années qui est versée à l'IDHL, eh bien, euh, beaucoup d'étudiants ont pu passer par l'IDHL et quand je parlais des étudiants qui sont devenus des hauts fonctionnaires, etc., parmi eux, il y en a beaucoup qui ont pu profiter de cette bourse de la Fondation de France. Et puis je dirais un troisième type de bourse, c'est la bourse d'excellence qui est octroyée au niveau de l'UCLIS, c'est-à-dire de notre université. S'il y a d'autres précisions à apporter, Sandrine non, non, pas sur ce point-là, juste pour effectivement confirmer par rapport aux bourses CRUS, parce que ça euh, rebondit, j'allais dire, avec euh, le propos tout à l'heure, quant à la question du, du, du lien à, avec Grenoble, c'est justement parce que les étudiants de l'IDHL sont aussi, ont le statut d'étudiants euh, par le biais du conventionnement avec Grenoble, donc d'étudiants comme, je le disais, n'importe quel étudiant euh, en France, eh bien, ils peuvent aussi, dans les mêmes conditions, euh, bénéficier euh, des bourses CRUS. Voilà. D'accord, merci. On, on poursuit, on poursuit les, avec les questions-réponses. Question intéressante. Euh, bonjour, le diplôme est conventionnel avec l'université de Grenoble. Pourquoi n'est-il pas conventionnel avec une des deux universités de Lyon ben Ça, c'est l'histoire. C'est historique, puisque, comme on vous l'a dit, l'IDHL, ça fait 36 ans d'existence. De, et il y a... Vous comprendrez que créer un institut des droits de l'homme il y a 36 ans, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident et probablement que c'était pas peut-être intéressant pour des universités parce que les droits de l'homme, vous savez, il y a 36 ans, euh, bon, c'était pas d'actualité. Et donc euh, c'est historique où il y a eu. Euh, une rencontre de deux personnes, de deux professeurs qui se connaissaient, euh, l'une à la faculté de droit et l'autre la euh, ici à l'UCLI, qui a permis de, de, de bâtir ensemble un programme axé sur les droits de l'homme et qui serait conventionné. Donc, je dirais historique, ceci dit, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des contacts ou des, des échanges avec des, que ce soit Lyon 3 ou Lyon 2, je peux vous dire aussi que parmi, nos, parmi les intervenants et ceux qui interviennent dans le cadre du programme du master, il y a des professeurs et de Lyon 2 et de Lyon 3. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question. Je J'enchaîne euh, une autre question. Qui sont les personnes qui interviennent pour donner les cours du master de Human Rights Diplomacy et eh ces personnes-là, comme je vous l'avais dit, ce sont des personnes qui viennent d'un côté des institutions euh, onusiennes, comme on dit, internationales. Je vais, je vais vous donner même leur nom. Donc il y a un certain Eric Tistounet, qui est de Branch Officer, Officer liaison entre le Haut Commissaire des Droits de l'Homme et le Conseil des Droits de l'Homme. Si vous voulez, il y a un Conseil des Droits de l'Homme et c'est géré par cette personne-là. C'est lui qui reçoit les ambassadeurs, euh, qui gère euh, l'ordre du jour. Vous savez, c'est très politique. Le, la deuxième personne s'appelle Ibrahim Salama, qui est le directeur du département des organes des traités. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est les organes des traités, mais voilà. Euh, la troisième personne je, que j'ai mentionnée, c'est... Euh, Monsieur Fernand de Varenne, qui est lui professeur, mais qui en même temps assume ce, cette fonction de rapporteur spécial pour les minorités à l'ONU. Euh, une autre personne, c'est M. Haïci, qui lui est chef de la section de le, euh, de la, contre la discrimination raciale. Haïci euh, est un ancien étudiant de l'IDERGEN. Il est haut officier de, à, à l'ONU, mais il sera euh, il sera un de nos intervenants. Et puis euh, des intervenants qui nous viennent aussi. de... de par exemple, je, je fais le lien avec la question qui est précédente. Nous avons proposé à un professeur justement de l'université de Grenoble de pouvoir intervenir dans le cadre de notre master. En, en anglais, vous voyez, donc on, on maintient évidemment ce partenariat. Donc voilà quelques éléments euh, sur les, les intervenants euh, à de haut bon niveau. Euh, il y a encore une question, là, ça c'est un peu… « Quelle est la différence entre l'université catholique et l'université d'État ?» Sandrine alors en seconde, oui oui euh, en fait euh, je vais plutôt commencer par ce qui n'est pas différent. Ce qui n'est pas différent c'est que donc c'est d'avoir euh, un master master 1 master 2 qui est un diplôme d'état qui est reconnu du fait du conventionnement. Ce qui n'est pas différent c'est le niveau d'exigence, c'est-à-dire que euh, et la manière d'enseigner euh, dans l'absolu euh, et, et ce que l'on attend dans un cadre universitaire, vous avez des cours magistraux, des TD. Vous avez des enseignants euh, qui ont euh, un niveau, je dirais, équivalent euh, par rapport à ce que, euh, aux enseignants à l'université publique, avec des enseignants euh, dans le cadre du Master 1 et du Master 2. Euh, alors, on peut avoir des praticiens un petit peu plus sur le Master 2, mais sur le Master 1, avec des enseignants donc euh, qui sont docteurs en droit, qui ont une expérience de l'enseignement, etc. Donc, de ce profil-là, euh, je les dirais, euh, il s'agit de la même chose et c'est le niveau d'exigence universitaire français. Euh, ensuite, la différence, en revanche, c'est certainement euh, notre, alors c'est plus un état d'esprit, je dirais, et une volonté euh, d'accompagner euh, nos étudiants euh, au plus proche une volonté de, de construire un, un vrai parcours avec eux, adapté euh, à, à, leur, à leur volonté, adapté euh, à, à leur personnalité, en quelque sorte. Et donc, c'est cette proximité sur laquelle j'insistais. Et puis ensuite, euh, sur, euh, sur le, le fait d'être dans, dans ce cadre euh, d'université privée, cela nous a permis, dans le cadre d'un conventionnement, mais euh, de mettre des spécificités dans nos formations euh, par rapport à nos propres euh, points forts, je dirais, euh, au niveau de l'Institut. Et, et donc, c'est pour cela, je parlais du M1, par exemple, des séminaires droit et bioéthique ou de, ou de choses comme cela, que nous avons pu intégrer dès le M1. Donc, je pense que pour répondre à votre question, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête ce qui est pareil, parce que c'est important, et, euh, j'allais dire, les différences sont sur une forme de proximité, d'accompagnement et de spécificité que nous permettent, du coup, euh, notre statut, on va dire, d'institut privé. Et, euh, par contre, c'est pour ça que je l'évoquais, parce que c'est très important euh, tout à l'heure, le conventionnement et ce partenariat avec l'université publique, pour dire qu'il n'y a pas de, de guéguerre privé-public, hein, c'est justement la preuve de ce partenariat avec Grenoble en particulier et des tout à fait bonnes ententes avec les autres universités lyonnaises. Bon, merci. Euh, J'ajouterai seulement pour, pour, pour que vous sachiez que l'Université catholique de Lyon est une université privée, mais c'est une université privée d'utilité publique. Donc ça, c'est important que vous sachiez qu'elle fait partie de ce qu'on appelle la communauté euh, des, des universités de l'université de Lyon, mais donc privé, public, d'un côté public et d'un autre côté privé d'utilité publique. Euh, je vois que euh, il faut qu'on mette fin à cet échange. Euh, je remercie beaucoup le modérateur Adrien Terré, Je remercie Sandrine Curceux-Bruyère, donc responsable pédagogique de la première année. Je remercie beaucoup Brune Béal, notre étudiante. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer des mails. Nous serons là à votre disposition pour répondre à toutes, toutes vos questions.